vous devez avoir un plan. Que votre objectif soit personnel ou professionnel, vous devez impérativement avoir un plan. Et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo et je vous expliquerai même comment je l'ai appliqué sur un domaine qui n'est pas du tout professionnel. Je vous dis à de suite. plan se fait en quatre parties. La première partie, c'est plutôt, on va dire, une partie préparation. Vous devez vous demander deux choses. Donc, analyser la situation actuelle. Voilà, la première partie, c'est analyser la situation actuelle. La première chose, c'est pourquoi vous n'avez pas eu cet objectif avant Pourquoi vous n'y avez pas pensé Pourquoi vous ne l'avez pas atteint Pourquoi ça n'a pas marché avant la deuxième partie dans, justement, cette analyse de votre objectif, puisque le but d'un plan, c'est d'atteindre un objectif. Donc, la deuxième partie, c'est de se demander concrètement et réellement pourquoi vous voulez atteindre cet objectif aujourd'hui. Parce que mettre un plan, si l'objectif, c'est gagner de l'argent, je peux vous assurer que vous n'allez pas y arriver. Si votre objectif, c'est changer de vie, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous n'allez pas y arriver. Première partie, analyser la situation actuelle. Pourquoi vous ne l'avez pas eu avant Pourquoi ça n'a pas marché avant Et pourquoi vous le voulez maintenant Et même sincèrement, pourquoi vous le voulez maintenant Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant La deuxième partie, ça va être justement de définir cet objectif. Parce que s'il n'est pas assez fort, s'il n'est pas atteignable, eh bien, ça ne va pas marcher. Pour définir un objectif, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous fais la méthode, la, une, je vous fais un petit résumé rapide. Vous pourrez aller voir dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien, justement. La euh, deuxième étape, c'est de définir cet objectif avec la méthode SMART. SMART, c'est tout simplement un anagramme de mots anglais. Comme je vous l'ai dit, c'est dans une autre vidéo. Donc, l'objectif que vous devez mettre en place Il doit être spécifique réellement quel est cet objectif. Par exemple, euh, je veux faire telle chose comme ça et comme ça. La deuxième chose dans la définition de votre objectif, c'est qu'il doit être mesurable. Il doit y avoir un chiffre ou une date, idéalement un chiffre, c'est-à-dire quelque chose, par exemple, si vous dites, ben voilà, ce mois-ci, mon objectif, c'est de rentrer des clients. Ce n'est pas spécifique. Si votre objectif, c'est de rentrer 10 clients, c'est spécifique et mesurable. Et même, je dirais plus, si votre objectif, c'est de rentrer 10 clients dans telle formation, dans tel accompagnement, euh, là, ça, c'est spécifique et mesurable. Troisième élément de la méthode SMART, c'est tout simplement qu'il soit attrayant. Il faut que ça vous fasse plaisir de l'atteindre. La quatrième chose donc de l'objectif max, c'est qu'il soit euh, smart, c'est qu'il soit réaliste, parce que euh, vous n'avez actuellement aucune activité, pas de site internet, rien, et vous vous dites, bah, je fais 100 000 en trois mois, ce n'est pas possible. Si avec un gros budget pub, mais sinon, ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit réaliste. Et la dernière étape de l'objectif smart, c'est qu'il soit défini dans le temps. Donc, avant de faire un plan, on se demande quel est cet objectif, cet objectif et on définit un objectif spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et défini dans le temps. Exemple, vous vendez trois formations de telle formation, par exemple de votre formation « Maigrir en beauté »,« Maigrir en sourire ». Allez, j'invente. Euh, vous vendez trois formations de votre programme « Maigrir en sourire » parce que je vais pouvoir accompagner des femmes à se réaliser et je vais pouvoir améliorer ce produit. C'est spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et défini dans le temps. Vous avez un mois, trois personnes, ça vous fait plaisir de le faire parce que vous allez pouvoir aider des gens. Donc, un, analyser la situation. Deux, définir un plan, euh, un objectif SMART. Et ensuite, on passe réellement à la réalisation du plan. Le nombre de personnes que je vois qui disent « Ok, je vais faire tel chiffre », qui prennent une feuille et qui commencent à noter « Voilà, premier mois, je fais 100 000 », deuxième mois, je fais 100 000, troisième mois, je fais 100 000 », eh, ils n'y arrivent pas C'est normal, ils n'ont pas fait les deux premières étapes. Troisième étape, on définit réellement et concrètement un plan. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est euh, vendre trois formations en trois mois, en un mois, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour vendre ces formations est-ce que je dois recréer un tunnel Est-ce que je dois recréer une page de vente Est-ce que je dois rappeler mes anciens clients Qu'est-ce que je fais concrètement Et là, par exemple, c'est un objectif de un mois. Donc, vous divisez ce mois en quatre semaines. Cette semaine, je fais ça. Cette semaine, je fais ça. De troisième semaine, je fais ça. Quatrième semaine, je fais ça. Et ensuite, ce que vous avez mis dans la première semaine, vous le divisez sur les jours de la semaine. Là, et ensuite, voilà. Donc, première semaine, j'ai dit que je devais faire mon tunnel. Ok. Donc, jour 1, eh bien, je vais aller regarder ce qui a fonctionné. Je vais... Jour 2, je vais peut-être aller regarder si j'ai fait un, un questionnaire et je vais analyser les réponses à mon questionnaire. Euh, jour 3, je vais créer la page de capture. Jour 4, je vais… Voilà. Vous définissez un plan jour par jour. C'est vraiment, euh, parce qu'en fait, plus vous allez dire, voilà, je fais 100 000, 100 000, c'est trop gros. Votre cerveau, il ne va pas y arriver. Il vous faut absolument euh, décortiquer tout votre gros objectif pour que votre cerveau comprenne que c'est atteignable. Si c'est trop gros, votre cerveau va faire stop, ce n'est pas atteignable, tu as déjà essayé avant. Donc, il faut, comprendre à votre, à, il faut faire comprendre à votre cerveau que c'est digeste et atteignable. Savez-vous comment on mange un éléphant Est-ce qu'aujourd'hui, je vous dis « voilà, mange cet éléphant bon, ». On ne va pas manger un éléphant, on aime les éléphants. <rire> mais si aujourd'hui, voilà je vous dis « mange un éléphant », vous allez me dire « mais dit, c'est trop gros un éléphant ». Non, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette citation. Hein. Je n'aurais pas mangé l'éléphant. Voilà. Quand on a fait, les, on a analysé la situation, qu'on a deux défini un objectif, qu'on a trois créé un plan, quatre, eh bien, on applique le plan jusqu'au bout et on y croit. Ça semble tellement bête, mais le nombre de personnes, si vous saviez qui m'ont dit, oui, mais j'avais prévu de faire ça il y a six mois, je ne l'ai pas fait. Ok ne te demande pas pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Tu as déjà défini un plan, tu ne l'as pas mis en application. Ça n'a pas fonctionné, c'est ta faute. Règle numéro un de la loi de l'attraction, la responsabilisation. Voilà, en ce qui concerne la création d'un plan, moi je vais juste vous partager. Euh, on dit pas moi je, c'est très pas, c'est pas correct. Je vais vous partager en fait comment réellement j'ai mis en place ce plan. Alors oui, vous allez me dire Easy, tu nous parles toujours technique. Eh bien là non, je ne vais absolument pas vous parler stratégie, technique mise en place ou vente ou chiffre d'affaires. Euh, il y a, ça doit faire à peu près deux ans que j'essaie de perdre du poids. Euh, j'ai eu, donc j'ai analysé tout simplement euh, cet été, je vais vous mettre là. En fait, ma maman a posté sur les réseaux sociaux une photo lorsque je suis allée euh, pour son anniversaire au 1er mai. Euh, elle a posté une photo sur les réseaux sociaux, donc pour notre famille, et j'ai eu droit à un retour du style Ah, oh, elle est enceinte Autant vous dire que ça ne m'a pas plu et pourtant ça faisait des mois que j'essayais de perdre du poids, je faisais du sport, je faisais attention à ce que je mangeais et euh, j'avais vraiment une hygiène de vie super, super saine et je ne perdais pas de poids. Donc j'ai appliqué cette méthode que normalement j'applique à mon business, je l'ai vraiment appliquée à moi-même. Donc un, j'ai analysé la situation. Pourquoi est-ce qu'avant ça n'a pas marché alors que je pensais avoir tout fait Sauf euh, seulement, j'étais tout le temps en train de me dire, je ne perds pas de poids, je ne perds pas de poids, je ne perds pas de poids. Donc l'univers me dit que tant veut soit exaucé. Mon cerveau me dit que tant veut soit exaucé. Donc la deuxième, ensuite l'objectif. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif pour me sentir belle, pour plaire à mes amis, à ma famille, à mon conjoint, euh, pour être mieux dans mon corps, pour être pleine d'énergie. Parce que quand on a du poids, j'avais pris presque 10 kilos euh, au, mois de, euh, au mois de juillet, j'avais pris plus de 10 kilos par rapport à mon poids normal. Donc, c'est vraiment, vraiment très désagréable. Et puis, ton corps fatigue beaucoup plus. Donc, j'ai analysé la situation. J'ai... Euh, je me suis refixé un objectif. Je me suis demandé pourquoi je voulais cet objectif pour moi, pour être plus en santé, pour être plus énergique. Et j'ai défini ma, ma méthode Smart. Mon objectif était de perdre 10 kilos en 10 mois. Est-ce que c'est spécifique Oui, c'est 10 kilos en 10 mois. Est-ce que c'est mesurable Oui, c'est mesurable, il y a 10 kilos. Est-ce que c'est attrayant Oui, je vous assure que si je perds 10 kilos, je suis très contente. <rire> Est-ce que c'est réaliste Un kilo par mois, c'est tout à fait réaliste. Est-ce que c'est défini dans le temps Oui, j'ai parlé de 10 mois. Par contre, j'ai donc ensuite, méthode 3, j'ai créé mon plan. Je me suis dit, ok, tu fais ça ce mois-ci, soit ce mois-ci, ça ce mois-ci, alimentation. Donc, en fait, j'ai quasiment conservé euh, mon alimentation d'avant et j'ai aussi euh, augmenté par contre le sport et je suis passée aussi au sans gluten depuis le mois de septembre parce qu'en fait je me suis rendue compte que je le dirigeais, je le dirige digérais, je le digérais très mal et que ça me provoquait des crampes d'estomac que je pensais être du stress en fait non c'était le gluten que je digérais mal et ensuite j'ai tout simplement appliqué la méthode 4 appliqué mon plan et y croire et même quand à partir du mois d'août, je voyais que je ne perdrais pas beaucoup, j'ai cru, je me suis dit, OK, tu ne cherches qu'à perdre un kilo par mois. Et je l'ai appliqué depuis le mois d'août. Là, je vous partage ma courbe. Euh, vous pouvez voir qu'à la minute présente, j'ai perdu presque 9 kilos. 9 kilos depuis le mois d'août. Est-ce que j'ai faim? Non. Est-ce que je fais du sport Oui. Est-ce que je m'en donne les moyens Oui. Est-ce que j'ai l'impression de me priver pour arriver à ça Non. Parce que je me suis défini un objectif, que j'ai tenu mon objectif. Voilà. Je vous ai partagé un… Alors, je n'ai pas de photos récentes parce que je n'en ai pas encore fait. Puisque là, comme j'ai perdu du poids, bah, il faut que je remuscle mon corps. Mais… Euh... Je vous ferai des photos avant, après, dans, dans quelques temps. Comme ça, vous verrez parce que je trouve que euh, souvent, il faut appliquer les stratégies business à sa vie personnelle et on oublie de le faire. J'ai aussi conseillé quelques-unes de mes copines à pratiquer la stratégie du client idéal sur la rencontre de l'amour et j'en ai trois qui sont toujours en couple. Donc, c'est que ça fonctionne. Voilà, en ce qui concerne la création d'un plan, vous devez, vous devez, vous devez avoir un plan tout le temps. Tous les jours, vous vous levez, moi j'ai un, un agenda ici. Tous les matins, j'écris ce que je vais faire de la journée et j'écris mes objectifs, l'objectif à long terme et j'écris mes objectifs de la journée. Tous les matins et tous les soirs, je réécris ré mes objectifs à long terme et j'écris mes succès de la journée parce que j'ai un plan. Je vous résume donc ces fameuses quatre étapes. Analyser la situation actuelle. Quatre étapes. 1. Analyser la situation actuelle. Deux, Définir un plan SMART. Trois, Créer un plan jour par jour jusqu'à la date que vous êtes défini. Et quatre, Appliquer le plan jour par jour et y croire. Y croire. Vraiment, ne lâchez rien. Si vous avez mis un objectif à six mois, ne lâchez pas avant les six mois. Et au bout des six mois Demandez-vous qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Euh, pour la petite anecdote, cette vidéo, c'est une dame hier, je crois que c'est une dame hier qui m'a demandé, oui, euh, Izzy, est-ce que tu pourrais faire. Euh, des vidéos sur l'organisation. Donc, un grand merci d'avoir demandé cette vidéo et euh, c'est pour ça que je la mets aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez que je fasse vous aussi des vidéos pour vous aider à développer votre activité professionnelle, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.